Voilà, comme il faut. des de clé bon, mise, euh, à, la à la CNDT de cette déchetterie. De manière à ce qu'elle ouvre une poubelle sur le territoire, il y a qui l'enduit et comme tout le monde ne des pas en en nuit, ça veut dire la journée au Béret pour Belle, si territoire en oro C'est une excellente chose qui serait auprès de nous aujourd'hui. Le Conseil régional, dans son programme de visant réduire les déchets à zéro déchets en 2025, a lancé une première opération sur le mort, Il y a 8 déchets qui vont arriver. Ce slogan, c'est véritablement une feuille de route et d'action. Zéro déchet, ça veut donc dire qu'il faut que nous recyclions. 90% de nos déchets alors que nous n'en recyclons que 25%. En 2017, j'ai eu la chance d'intégrer la région Guadeloupe après avoir été lauréat du concours d'ingénieur territorial. Et on m'a missionné sur le projet de construction des huit déchetteries en maîtrise d'ouvrage régional. 5 déchetteries pour le compte de la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe et 3 déchetteries pour le compte de l'agglomération Ouais, déjà, je remercie vraiment Mme Gustave euh, du Dudichot qui fait un gros bon. bon travail là-dessus. Zéro déchet 2035, nous avons tout mis en œuvre pour ces 16 déchetteries qui seront construites à terme en Guadeloupe. Mais pour l'instant, nous avons lancé déjà les 8 déchetteries. La région est prête, le financement est en place et bien, nous attendons pour nous mettre les terrains à disposition. Donc, je tiens à féliciter vraiment le travail d'une équipe, le travail de Sylvie et surtout du jeune Guadeloupéen, ce jeune ingénieur, M. Absalon, qui fait un travail monstrueux.